La pression, la la la Daniel Jean-Baptiste, pasteur de cette église, sous-signé, au comparu pour contracter mariage, conformément à la loi du 16 décembre 1929, modifié par 5 du 26 janvier 1945. M. Bonny Charles, oppression commerçante, âgé de 45 ans, né à Botiboye le 27 ans. Et le 177, à Delma. Fils de l'étuel Maudit décédé et de Lucien Casimir, domicilié à Delma. Tu là pour lui et en son nom personnel. Identifié au numéro 11-99-99-98-99. La la la la et mademoiselle Gerda Sima, profession infirmière auxiliaire. Âgé de 43 ans, né le... à Jean-Label, le septembre 1979, domicilié à Taba, puis le BBCL Tima, domicilié à jean et le Sarah Alexandre, domicilié à Jean-Label. Il envoie son nom personnel, identifié au numéro 11-25-44-26. Je demande euh, au couple de pouvoir prendre la position verticale. Comme on est bien aimé, on qu'il y Les publications par la loi a été dûment faite, fait et aucune opposition à ce mariage ne nous a été signifiée, nous avons demandé aux futurs et fictures de se faire va aux femmes, chacun d'eux, Ayant répondu séparément et affirmativement, nous déclarons que M. Charles Bonny et Gerda Timbal sont tués par le mariage. On va appeler, et et les soeurs Lorta, qui sont les témoins, ils sont là pour nous dire des conseils, des très bons conseils au couple. Donc c'est responsabilité pour suis je de prendaient à ces sens-là, capable de nous, pour la gloire de Dieu, de nous faire cette cérémonie. Nous avons un nouveau couple marié à l'église de Dieu. I don't know I I I Seigneur le tout puissant, dans le nom de Jésus on vous pour de Jésus-Christ, nous vous remercions pour cérémonie. ça, pour nous pour le possible. Merci Seigneur d'être parmi nous ce soir, pour toujours accompagner nous, spécialement Comme ça, et surtout oui au mariage. Nous vous remercions infiniment et au papa complet de toutes sortes de bénédictions, au Dieu de gloire, le bon la qui vous et la saison. Et quand nous pouvez venir à et chaque que va on va pour la gloire et pour la gloire de Avec mon la bénédiction qui a fini de nous le royaume, le sacrificateur.